C'est Winman, content de vous voir, toujours la référence pour ce qui est de la SQDC au Québec et maintenant la référence pour les Youtubers en manque d'imagination pour leurs vidéos. Toujours un plaisir d'être avec vous, bienvenue au top 10 SQDC Winman. Le dernier top 10 était le 3 janvier dernier de ce dernier top 10, seulement deux produits et dans le nouveau top 10, 8 produits ont été changés. Beaucoup, beaucoup de nouveautés à la SQDC avec des prix très agressifs. Donc, ce top 10 va être mon top 10 achat. Donc, euh, moi-même, je suis surpris. Il euh, y a un de ces produits qui est vraiment haut dans la liste. Euh, Puis, présentement, là, ça fait au moins deux mois que j'en ai pas acheté. Euh, sûrement que dans le prochain top 10, il va vraiment dégringoler. Mais, écoutez, on enchaîne. Euh, j'ai neuf produits à la SQDC que j'ai acheté plus d'une fois, mais pas 10. Donc, euh, la dixième place de mon top 10 SQDC pour le 1er août 2021, ben c'est les trois produits San Rafael, les trois derniers. On parle ici du Driftwood Diesel, on parle ici du Stone Fruit Sunset et le dernier, le Lemon Rocket. Les trois produits sont très bons, les trois produits ont un goût de diesel, avec d'autres choses. Donc, regardez, regardez les vidéos Winman, regardez les descriptions SQDC, faites un mélange des deux, vous allez avoir la réponse. Et puis, les trois derniers produits de San Rafael que je viens de vous énumérer, bien, ils sont ex en dixième place. Là, on rentre dans les choses sérieuses. La neuvième position du top 10 SQDC Winman pour mes achats, j'en ai seulement acheté... Deux! Seulement deux! On parle ici du Cake Chem de Delice Aricana, Un produit à 32$. Euh, et c'est très important de regarder le Delice Aricana Parce qu'il y a plusieurs produits là, de marque Delice, plein de Delice tout partout. Mais c'est vraiment Delice Aricana, Cake and Chem. Ça, c'est très important, la variété. Cake and Chem, très bon goût, euh, un goût complexe, un goût avec des... des plusieurs arômes, euh, vraiment, euh, vraiment surpris. Pour ce qui est de la qualité, euh, bien, bien pour 32$, on peut toujours avoir un meilleur prix, mais ce que j'aime plus du Cake kem c'est pas la qualité, mais c'est vraiment le goût. Le goût surpasse la qualité du Cake kem Je vais allumer un joint avec un côte en verre. Cote en verre, ça, ça, ça l'affecte encore moins le goût. On sait que quand on brûle un joint, la combustion, le papier, euh, ça l'affecte un petit peu le goût. Si on se compare avec vaporiser, on sait que vaporiser, ici j'ai un Mighty, vaporiser, c'est vaporiser les, le cannabis. Il hein, n'y a aucune euh, combustion, il n'y a pas de feu. C'est une différente façon là, de consommer le cannabis. Vaporiser le cannabis. Le buzz est un petit peu différent. Un peu plus dans la tête, moins physique. J'ai mis un joint. Puis, je me paye un petit luxe. Les cotes en verre, on nettoie ça à l'alcool, euh, Après un ou maximum deux joints, parce que... Il se salit, là. OK. Donc, numéro 9. On le dit ici. Le Cake and Cam de Delice Arikana, 32$. J'en ai seulement acheté deux. Huitième position, huitième position, c'est un des produits qui était dans mon top 10 SQDC du 3 janvier. On parle ici du Ethos Glue de Laurentien organique à dollars Et j'en ai acheté aussi deux seulement en 2021. Je regardais vraiment la date. J'avais des Ethos Glue de 2020. Je ne les ai pas mis. Dans, euh, dans mon calcul des achats. Ethos glue. Qualité, goût. Euh, Ethos glue, c'est un mélange de GG4 avec un autre GG4 avec un autre GG4. Si vous regardez la description, ça ressemble presque à ça. Trois phénotypes de GG4. Je pense qu'il y a une autre variété mélangée là-dedans. Mais c'est vraiment là, il y a du GG4 là-dedans. Et ça goûte vraiment euh, ce qu'on veut que ça goûte. Le GG4. On n'est pas surpris avec le Ethos Glue, là, avec un, un arôme euh, bizarre, là, vous, vous comprenez. Vraiment un très bon phénotype, le Ethos Glue de Laurentien organique. Je voulais vous parler euh, du top 10 que j'avais fait au 3, euh, le 3 janvier. Tous les produits qui ne sont plus dans mon euh, top 10 présentement, parce que présentement, c'est mon top 10 achat. Et je vous le dis tout de suite, dans ce top 10 d'aujourd'hui, il n'y a aucun produit Sativa. Je n'ai pas acheté de cannabis Sativa cette année, en 2021. Donc, le Dela Hayes, qui était l'ancien numéro 10, j'en ai pas acheté. Excellent produit, le Dela Hayes de San Rafael. Le Pinkouche de Grill, 41$. J'en ai pas acheté cette année du Pinkouche de Grill. Le Boba de Top Leaf, j'en ai pas acheté du tout. J'en ai acheté un seulement dans toute ma vie. Le GG4 Pamplemousse, souvenir. On n'a pas entendu parler de souvenir. Ça avait été vendu. Après ça, la, la transaction a été annulée. Emerald L Thérapeutique sont encore propriétaires de souvenirs. Ils ne nous sortent pas de troisième produit. Ils ont seulement deux produits, deux Cessivas. Le GG4 Pamplemousse Souvenir, qui était au numéro 7. J'en ai pas acheté de l'année. Le numéro 6, de Saint-Henri-Couche de 514. On sait qu'il y a un produit de 514, c'est le Platinum couche Brett. Donc, c'est plus le Saint-Henri-Couche. Euh, 514 a modifié leur OG Couche. Donc, le C henri couche de 514 ne fait pas partie de mon top 10. J'en ai pas acheté. Il n'existe plus. Le Ken Dog de Souvenir, les deux produits souvenirs, c'était deux Sativa, faisaient partie de mon ancien top 10. Encore de très bons produits. Ils ne font pas partie de mon nouveau top 10. Et là, on monte encore au numéro 4. Le fameux Ethos Glue qui était au numéro 4 est rendu maintenant le numéro 8 de mes achats. Donc, n'oubliez pas, soyez pas surpris. De ce top 10, c'est vraiment le top 10 de mes achats. Je vous le dis tout de suite, les deux craft collectifs ne, ne font pas partie de mon top 10. Le Rockstone de Broken Coast ne fait pas partie de mon top 10. Euh, J'arrive au comptoir, même si le Broken Coast de Rockstone vaut la peine, euh, même de payer 46$, dollars, euh, même si ça vaut la peine, mais ben, la réalité, c'est que je ne l'achète pas. J'arrive au comptoir. Ah, non, je vais prendre d'autres choses. C'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment un top 10 de mes achats. Le numéro 7. J'en ai acheté deux, lui aussi. On parle ici du seul produit avec CBD de mon top 10. Le CBD RUNS de Orchid, Fait par Canara Biotech. 24$ et 20 sous. Le meilleur produit avec CBD et THC de la SQDC. Ce que j'avais eu, euh, les deux produits, c'était environ 10% de THC, mais un, un 17% de CBD. Le goût, le buzz, la qualité. J'ai voulu en racheter d'autres, mais il était pas disponible. J'en aurais pas acheté 20, mais il serait peut-être plus haut dans mon top 10. Mais il est plus disponible. Non seulement en magasin, mais il est même pas disponible en ligne. Donc, le numéro 7 que je recommande à tout le monde qui aime le CBD, n'oubliez ben, pas, il y a aussi du THC à l'intérieur, donc ce n'est pas seulement du CBD, le CBD Runs, Orchid, Canary Biotech. Le numéro 6, le numéro 6, je n'ai acheté 4. On parle ici du Platinum Cake de Purlen Cannabis. Euh, à part le CBD Runs qu'on vient de voir au numéro 7, le Platinum Cake est le produit le moins fort en taux de THC. Celui qui buzz le moins. Fort, moins écrasant, le moins indica. Parce que depuis tantôt, je vous le dis, j'ai pas acheté de Sativa, j'ai pas acheté de produit qui est énergétique, qui réveille. J'ai toujours pris des produits hybrides, Indica. Euh, le Platinum Cake, le goût, le goût, le goût. Le buzz aussi, le buzz, mais c'est pas un buzz écrasant. C'est un très bon buzz. J'adore le Platinum Cake de et 24,90 donc vraiment là, euh, quand je me présente à la SQDC, c'est 25$ maintenant. Euh, vous allez voir, euh, vous allez, on va continuer euh, le Top 10 de Winman pour ses achats. Mais les prix, vous allez voir, ça ressemble pas mal à du 25$. Donc euh, on a dit euh, au numéro 10, les trois derniers San Rafael. Numéro 9, Cake and Cam de Delis Numéro 8, le Ethos Blue, et qui est encore, euh, fait passer encore du Top 10. J'en ai acheté deux. CBD Run, j'en ai acheté 2 Platinum Cake, j'en ai acheté 4. Le numéro 5, j'aurais pensé qu'il aurait été plus haut dans le top 10 de mes achats. C'est arrivé à l'occasion que je n'ai pas pu en acheter. Il n'y en avait pas de disponible au comptoir. J'aurais pu en acheter en ligne. Beaucoup, beaucoup de personnes l'aiment. Écoutez, c'est un top 10 achat. OK? C'est ça, est, est ça qui est ça. J'en ai acheté seulement 4 et hey, je pensais que j'en avais acheté beaucoup plus que ça. On parle ici. Du GMO Cookie de Spinach. 25,80$. Le GMO Cookie de Spinach. C'est le troisième produit le plus puissant de la Sinon, même le deuxième. Écoutez, très très fort. Très, très, très fort le GMO Cookie de Spinach. Euh, Indica puissant. Euh, pas toujours disponible, mais là, il est revenu. 25,80$. Euh, c'est le plus puissant là, des spinach euh, même bon goût, bon goût, mais vraiment ce que je retiens le plus de ce produit-là euh, très lourd, très lourd, le GMO Cookie de spinach et là, le numéro 4 c'est celui qui est le plus impressionnant euh, j'aurais pas pensé qu'il serait aussi haut dans la liste euh, ça fait au moins deux mois que j'en ai pas acheté je dis pas que je ne vais pas en racheter d'autres euh, mais c'est en faisant le top 10 de mes achats que je réalise qu'il y a vraiment 9 produits que j'ai achetés en double et plus. Euh, on se rend pas à notre top 20. Hein? Quand on rentre à SQDC, là, on n'achètera pas là, notre 25e préféré ou notre 17e préféré. Non, on, on prend notre cannabis préféré. Puis là, quand euh, notre préféré n'est pas là, parce qu'à cause d'un inventaire, tombe au deuxième, tombe au troisième. Ah, oh, veut de la variété un peu, je vais prendre deux variétés, tombe. On ne va pas plus que 10. Hein? Euh, en bas de 10, là, euh, on est déçu. Soit qu'on va changer de succursale ou... Euh, on va changer de succursale parce que maintenant, il y a beaucoup de succursales et l'inventaire est vraiment différent d'une succursale à l'autre. Donc, le numéro 4, vraiment surpris d'en avoir acheté 11, 11 contenants à 24 juste. On parle ici du Skyway de la compagnie Indie. C'est le pot blanc, le contenant blanc euh, Skyway, entre 20-23% de THC. Je le compare un peu là euh, au Hawaii Wired Break, mais j'aime plus le Hawaii Wired Break. Je n'achète plus jamais de Hawaii Break de Riff. Euh, c'est très loin dans mes, dans mes rêves le Hawaii Wired Break. Euh, même aussi le rêverie. de Sunzia Growers, c'est fini. C'est le Sky White Kush euh, qui a remplacé ces deux produits-là pour Weedman. Si t'aimes le Hawaii Wired Break de Riff Asseyez le Skyway Cush. Si tu le. Je viens de le dire, le produit de Sandia Grower. Que là, je viens de, de, de, de perdre l'idée. Asseyez le Skyway Cush. Rêverie. Rêverie de, de... Sandia Grower. C'est terminé, c'est Skyway Cush. 11, 11 produits à 24$. N'oubliez pas qu'il y a toujours des taxes qui sont déjà incluses dans le prix. Je dis 24$. Mais quand vous regardez sur votre facture à la SQDC, vous avez payé des taxes. Euh, donc 24$ juste. Terpène dominante, cariophylène, mais c'est quand même bien. Euh, ça C'est quand même bien. C'est 11, Vous 11 acheté Et là, sortez pas votre calculatrice. Euh, les trois premières positions, c'est trois voyages à Cuba, mon chum. Trois voyages à Cuba. Euh, saison des pluies. Basse saison. On a dépensé beaucoup d'argent. On a dépensé beaucoup d'argent pour les trois premiers produits. On enchaîne. Avec le numéro 3, un produit très, très, très puissant. Très puissant comme Buzz indica. Euh, on parle ici du Couche Cookie de OMI. M O-M-Y, O-M-Y. Et dernièrement, Couche Cookie de OMI euh, a changé de, de, de fournisseur, je sais pourquoi. Là maintenant là, le fournisseur c'est les entreprises Greenstone, Greenstone, les entreprises Greenstone fournisseurs, la marque Omi, oh Omay, oh OmY et le produit Cush Cookies, toujours un produit puissant entre 23 et 28 de THC, mais c'est un 23 entre 23 et 28 très puissant, très puissant, c'est vraiment efficace, 25 dollars, 25 dollars. Euh, combien j'en ai acheté? J'en ai acheté 23! 23 contenant 25$ en tout en 2021 du Couch Cookie. Euh, très, très, très, très lourd comme produit. Là. Ça me fait penser un peu au GMO Cookie. Et puis comme je vous dis, GMO Cookie, je pensais en avoir acheté plus dans l'avenir. J'imagine que je vais en acheter plus. Euh, mais le Couch Cookie très puissant comme boss, très lourd, le goût correct, correct, bien, c'est correct, mais c'est un peu comme le GMO cookie, le goût est correct et bien, et bon, mais c'est vraiment le boss qui est lourd, ok? Et maintenant le numéro 2, ben oui, numéro 2 euh, a perdu sa première position après deux ans et demi, euh... oui, il était en première position depuis longtemps, Maintenant en deuxième position, on parle ici du pink couche de San Rafael, 30$ et 50 sous, j'en ai acheté un de plus que le couche cookie. j'en ai acheté 24$ Oh my god, ça l'a passé proche que le pink couche de San Rafael passe en troisième position, euh, mais c'est toujours à cause du prix, hein? euh, c'est vraiment le top 10 achat de Winman. Donc pink couche San Rafael a maintenant un boost à l'intérieur, <coughs> pochette d'humidité. Est-ce que ça affecte le, le goût J'en suis convaincu. Euh, plusieurs euh, ne le sont pas. Donc, le Pinko ça Saint-Raphaël, numéro 2, avec 24 unités, 30,50$, bas écrasant, bon goût. Euh, Cocotte petite, des fois on en a des grosses. Écoutez, j'ai acheté quand même 24 contenants. Euh, sur 24 contenants, là, euh, 20 contenants, c'est des petits bouts de rien, ceux qui n'aiment pas ça. Puis il y en avait peut-être 4 que c'était des grosses cocottes. Donc, euh, mais les petits cocottes sont quand même bonnes. Et maintenant, hey, je ne l'ai même pas fumé. Le numéro 1 incontesté. Qui a déplacé le Pinko de San Rafael. J'ai seulement acheté 29 de 29 contenants, souvent back order, en, en rupture de stock. Un produit de Canara Biotech. Le deuxième dans la liste après le CBD Runs. De la marque Tribal. Je vous parle ici du Gelato Mint. Oh, yes, yes, yes, yes, yes. Écoute, le Gelato Mint. Goût raffiné. Un goût de fraîcheur un goût de menthe, un goût, un buzz, euh, indica, est moins lourd que, c'est mon quatrième plus lourd, euh, après le GMO cookie, le kush cookie, le pink kush, le gelatomine moins écrasant, euh, ah, délicieux, euh, cendre blanche, humidité parfaite, parfaite, pas de boost. J'aime même le contenant, comment il est fait. Euh, c'est incroyable, c'est incroyable. Je veux même euh, vous dire d'autres choses. 24,20$, le prix est incroyable. 3,1% de terpène nous indique le pourcentage de terpènes. Euh, il est vraiment bon, le buzz est là, tu veux je de descendre d'une coche mon homme, c'est un, un indica man, c'est un indica, c'est incroyable, on en a de plus en plus, l'inventaire euh, est de mieux en mieux, euh, si vous n'êtes pas capable d'en avoir dans votre succursale, faites comme Winman, achetez ça en ligne. Très bon très bon je prends le temps là, de sortir la boucanne par le nez ça goûte vraiment meilleur gelato <coughs> mint de tribal euh, j'adore la compagnie il euh, y a d'autres produits tribal qui s'en viennent dans l'année euh, j'ai vraiment hâte d'essayer de c'était le top 10 winman pour ses achats donc donnez un pouce à la vidéo Écrivez-moi dans les commentaires quel cannabis que vous avez acheté beaucoup, hein? Peut-être que vous aussi, c'est le, le, le Rockstone de, de, de Broken Coast qui fait partie de votre top 5. Euh, les craves collectives, peut-être aussi, ferait partie de mon top 10. Mais le Canara Biotech gélatomine c'est le top numéro 1 incontesté de n'importe quoi. Mais, dites-moi celui que vous achetez le plus. Pas votre préféré, là, à 70$ que vous achetez jamais, là. Votre préféré que vous achetez. Va t'abonner à mon Instagram. Euh, Abonne-toi sur YouTube. Active la cloche. Plusieurs, plusieurs vidéos sont à venir. Plusieurs vidéos SQDC. Plusieurs vidéos Winman. Donc, soyez attentifs. Et on se revoit très bientôt. À une prochaine vidéo. Ciao.